Hey, bonjour à tous! Je m'appelle Fauve et je suis la créatrice de la formation Amazon Be Wild and Free. Voici Alex, mon partenaire en affaires et aussi dans la vie. Dis-moi, Fauve, ça fait combien de temps que tu as commencé la formation? Ça fait maintenant plus de 4 ans et plus de 1300 étudiants qui ont fait confiance à la formation Amazon Be Wild and Free. On a lancé la formation en 2018 pour être exact. Dès le départ, notre mission d'entreprise, ça a été de faire connaître ce modèle d'affaires-là, Amazon FBA, au plus grand nombre de gens possible, surtout au Canada et dans la communauté francophone. Chose réussie parce qu'en ce moment, on se place parmi les meilleurs au monde et numéro un au Canada. Donc, on aimerait vous remercier. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on prend un nouvel envol avec la formation Amazon. C'est un peu une formation 2.0, mais on a décidé de l'appeler la version Light. Il y aura maintenant deux versions. La version Light, celle qu'on vous parle aujourd'hui, et la version Pro. Alex, qu'est-ce que c'est la version? Version light. La version light, c'est une version qui est beaucoup plus directe. Si tu es déjà en affaires, en lancement de produits ou encore que tu t'y connais en e-commerce, cette version-là va être. Pour toi. À l'heure du lancement, elle va comprendre un tiers des vidéos de la version Pro, soit une soixantaine. Prête-moi la caméra pour la suite. Bon, je vais vous l'expliquer directement. Elle aura des avantages tout comme la Pro, mais moyennant un léger coût, tu vas pouvoir upgrader vers la version, ce qui est tout à fait avantageux et tu vas pouvoir profiter à ce moment-là de toute l'expérience que la Pro peut te donner, soit entre autres le mentorat illimité. Le prix régulier sera de 249 Cependant, pour le prix de lancement, elle sera à 199 C'est jamais vu pour la qualité du contenu que offre la formation Amazon New Wild and Free. Good! Prise 14, mm. réussi! Yeah. La vidéo est maintenant terminée. On publie à l'instant le vidéo comparatif de la version Lite versus la version Pro. Comme vous pouvez voir, vous avez la colonne à gauche de la version Lite et à droite la version Pro. Vous pouvez en tout temps mettre à niveau votre version Lite pour aller vers la Pro. Si vous avez des questions, contactez-nous sur nos réseaux sociaux ou à notre courriel info.bewildandfree à commercialgmail.com.